pour le seigneur des, des Seigneurs donc, la, de la lumière s'enrouille nest continuer pas, qu'on comprendre message au collaborateur Sabisso bon et puis que tout ça la camp mission normalement dinaloba qui chaque weekend mais il y a deux fois aussi que et ça peut-être un empêchement ou bien les tamou qui ou bien même voir même fatigue il hein? y a des autres des ça qui peut-être donc comme toi aller au fourré au moulin et au moulin, donc Singapour, moi, il est important pour l'armée, pour l'armée, pour l'armée. Je sais que tout ça, il est réellement pour pour l'armée, pour l'armée, pour comprendre quelque chose de la part du Seigneur. Le nom est un thème, je vais parler sur l'envoûtement. L'envoûtement, c'est et cas, surtout dans le noir, en Afrique, ou bien dans le pays, il y tendance y a peau noire c'est à dire Afrique euh, bah Inde tout ça bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, Amérique du donc, donc, Sud tout cela et ils allent bah Camboi vraiment pas à Caming oh, y va pays où ils par exemple noir y a y a, y a, ba, y a ba, uh, Haïti par exemple penza, donc bah que bah, les bon, si qu'on la vraiment cadre de côté amouvement quoi, côté puisque nous ne voulons pas que ça la erreur au bâtiment bah au salaire sans nini. tous à quoi là le message était pour n'accom divertir bino, c'est pas ça. tous à quoi là le message nous tous à laquelle pour avertir bino, puisque biso mission à biso les avertir, et allient que nzambe avertir biso a un certain nombre de choses biso ce que tous à quoi là nous pour avertir pe bino, puisque balobanga français un homme averti en vaut deux. Ceux qui va averti Mabé, je pense que ce qui sens normal qui au je pense que sens la compréhension à comprendre que qui je pense que sens normal à comprendre tout ce que moi je viens mais tout ce que nous venons avec avec avec devant vous puisque quand je dis nous ça dit mon côté il y a aussi des fois nos bien aimés donc un ou deux peut pour partager la émission il y chaîne les avertit dans bref nasa koko better koko bétamacité que ils ont passé pièce message en lingala cest ça dit ils ont passé directement à, à dire la Biso va congolais, hein, ça dit la RDC, ils ont passé là congolais, n'est-ce pas, euh, il y a il y a Brazzaville, ils ont passé là ba angolais au Baï Bakalingala, ils ont passé na Ba Centre Africain Ba Ba Kalingala et voir même les Rwandais Ba Ba Kalingala, ils ont passé pé na Bango. Ça dit message aux eux kende na communauté au Ba Lobakalingala C'est C'est que moi j'ai compris un jugement personnel. personnel. Et cause à la paix. Vous avez un paix. Vous un qui un un et Zali peut-être oui, puisque il y a, y, a, y a un frère qui me dira que non, monim, bah, tu on ah, un un on a stress, tu as un autre mot et donc est déstressé. il y a un monde d'esprit, nous autres jamais et il y a un pour Dans na le monde spirituel il y difficile que nous faible, sommes réellement éveillés pour nous pour de mon Pourquoi Puisque nous autres sommes faibles, nous sommes égoïstes, nous sommes fainéants. C'est-à-dire que ceux qui ont l'esprit de nous autres nous sommes Yango Togobi nakatya galat 5 Togobi marchant selon ou marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir le, le donc les désirs de la chair. Les désirs de la chair est tellement contraire que ceux qui au lundi quand nous autres on arrive on déco au cocotan l'ifle. émission oh principalement pour les to lumières et ça émission et pas ça ça nakatya boussole na politique la politique. je pense qu'ils c'est la seule émission jusque-là où ils ont passé une émission à un caractère évangélique. Et celui qui a un thème donné, un thème donné, un thème donné, un thème donné, un donné, un ils ont concerné Batumusoussous, soit ils ont concerné, n'est-ce pas, les Balanais, soit ils ont concerné Bilo konyo Mais ils ont tendance à se mettre la colande. Mais ils ont mis choses en caractère spirituel. Nous autres, nous avons mis les choses à la finée. Je ne me plains pas. Moi, je ne fais que ma part. Puisque ceux qui n'ont pas fait la politique, 500 personnes, pour comprendre 500 personnes, il y a 1000 personnes, pour comprendre 400. C'est-à-dire, tu vois, tu qu'on faire un message, tu pour vendre dans le tiroir, dans le bureau, dans le studio, mais tu peux un message pour atteindre Bicol, et atteindre Moka, Yeshua Zoloba, aller dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute créature je aller partout dans le monde, ça peut être la possibilité de partout dans le monde. Par exemple, si je vais aller partout, je vais aller partout, je bah bah par-ci par-là. Donc, ça aller dans médias, et le temps que je suis en train de passer maintenant, moi je fais ma part. Ceux qui vidéo, peut-être que nous avons déjà eu nos vidéos. Et moi je fais ma part. Maintenant, c'est à toi maintenant de faire aussi ta part. Bande, comment ça la part des choses La Bible nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Oui, il y a des politiques. Ils sont intéressés par les Congolais Mingi je pense considère un homme de Dieu ou un enfant de Dieu il y a une atmosphère politique en Afrique dans l'ensemble puis dans le monde en Afrique en particulier dans le monde, et puis dans l'ensemble dans le monde na atmosphère politique ali c'est très difficile. Dans les cas, on vraiment en l'impression Puisque ma le le kouta, donc je de faire. de faire. Tu risquerais d'avoir trop d'ennemis. aussi important de comprendre vous avez message. Je pas, de c'est là que le problème nous que Jésus. Vraiment, ils que les gens ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils dit, que Yeshua a dit que ses paroles sont esprit et vie. y a un moment où il y a moment les il y aux Kabol na muninga po participer à chaque œuvre au yeux kombo combo te bon de libouille amen en vous témoin en vous uh, témoin j'ai dit en thème oyo kolo a a chengaï à a cœur n'a partage na yon de ko oyo o zo kan gai en vous témoin j'ai dit elo komo ke tangou moutou a sa zambete, Tant que nous avons na Zambete, et ça a un Donc, akoma à croire. Il faut croire. Il ma a à Il y a Il y a comme Donc ça dit la vérité est na, na Pourquoi Puisque, ezali, Alors, Olingi, yo, ezali, a des gens qui Alors, ce qui est Mais gens qui sont intéressés, Alors, tu es en train de commettre une grosse erreur. Tu es en train continuer. Dans la il y a Actes des Apôtres, dans le chapitre 8. Chapitre 8, verset 9. Dans la place à 9. Actes des Apôtres 8, 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage Important, exerçant la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, tous depuis les plus petits jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il qu les, les avait longtemps étonnés par ces actes magiques de magie. Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui, donc qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même lui, lui, lui crut et après... Avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement le miracle et le grand prodige qui s'opérait. Tout histoire Awa, dans l'histoire, il y a de Simon. Simon a un magicien. Simon le magicien. Il a tellement de que les gens ont dit que a gens ont dit que les gens que Et gens ont que ezali. qui Pasteur Mokoabo Azoleka, soit quel liban comme ministre beaucoup en font mes élus au mutu a ko kwa quand ma cambo yozobeissaie puisque ça son des cloches nous il y a mon aye la polé lumière lelo et pas naondeko au moment n'attend pas calin avant que église est avant que église est sale, madame na forme la ngole les catholiques n'est-ce ce sont eux qui ont même rédigé la bible la bible déjà ce sont eux Dans le temps, de surtout notre bible nouveau testament latin ancien testament n'est-ce pas donc testament esakis donc donc hébreu et grec plus tard nouveau testament esakis de grec ben Grecs, ça latin mais si vous avez dit que la terre, c'était Bible, ce c'était pas tout le monde qui comprenait. Il y a beaucoup de gens qui ont à l'époque, sauf y église catholique que Bible, a dit que que a dit que la que a un que Connaissance est, -dire, qui, est -dire, cachée dans le bâton. Et puis, la ben, recherche est, -dire, qui est inaccessible. En fait. Ce n'est pas que tout le monde a, a, a, a, a la possibilité d'y aller Il faut que ce soit dans les études, pour y aller ou club, il que ce soit dans club. dans Il Il y a ma Mais voilà ce que le diable l'a fait quelques années plus tard. Diable Azuma cambounion soit à la portée de tous. Tantôt à l'époque, c'était bibliothèque. c'était pas tout le monde qui avait l'accès, ou bien qui avait même le courage, ou bien même l'envie à la bibliothèque. Pourquoi Puisque le monde qui a balingi kotanga mingi a mais mais le petit peuple gens qui ont des qui avec le temps, avec ça, il y a Internet. Internet, c'est le monde, il le la forêt. Dans l'Internet, il y a des animaux sauvages, des animaux dociles, des bambis, des nègres, des Ils la forme, parce y a caractère, il y a tout. Au cours de la au de cheval, c'est-à-dire, ils ont foré vraiment, donc avec tous les animaux, cest à toutes les connaissances possibles dans le monde, ils ont au moins 90% de la carte internet. Ils ont besoin, par exemple, exemple banal, ils besoin, ils ont besoin, ils ont besoin, dans le côté internet, il sur mécanique, mécaniques, sur mécanique, après Après deux ans, il y a eu une année qui C'est-à-dire, a choses C'est-à-dire, c'est comme la connaissance des années permanente par le Mais qu'est-ce que le diable a fait? Il y a un mélange. Il y a un mélange bien été si vous avez un mélange de vous avez un mélange de de Dieu. Il y a de malade, de prédicateurs. Et dans chaque prédicateur, il y a une il y a aussi d'autres gens qui sont qui se disent prédicateurs qui viennent et puis à la fin ils te disent voici l'adresse de notre église pour holanda lorsque nous na l'époque, on a comme ça évangélisation ce n'était pas dans le cadre aller et faire des trucs de toutes les nations, mes disciples, non. C'était dans le cadre d'aller et prenez des membres pour vos églises. C'est ce que nous on Tout ce qui est dans le cadre assemblée. Mais c'est différent avec le un un mais je te prêche la parole, Son la Amen, amen, » Na et puis au développer. bon, c'est ce que nous faisons. Mais comme tu as secte », c'est-à-dire que tu as renfermé » en nous-mêmes, tu as un numéro de place » pour on nous la facilité, n'est-ce pas les questions, Chaque mercredi, il 20 heures, juste tout ça dans les émissions émission des avertis par exemple. Kuna et a une émission mini question réponse on a de quoi je parle. yo on a ka sur YouTube les on vidéo na biso ou de on vidéo par rapport y ce pas y a émission des avertis. Na ka émission il ma question, réponse. réponse. Ils se perdent la réponse. se peut la réponse. est la paix réponse. Ils se la réponse. la paix réponse. Ils se perdent la Beaucoup, beaucoup découvrir le site, Nabiso les avertis Il y a des choses en construction. Mais tout est presque fin prêt. Donc, à partir de mercredi, il y a 20 h Il y a les Il mission qui a été Il y a mission qui a les lancée. Il y a une mission qui a comprendre ma je suis un bon de la carte de la carte par-ci, par-là afin que vous soyez aux autres comprendre et quand vous tous ont été de il y des frères des soeurs on va contact à surtout monique a a convaincu que donc tout poussé à pemben pour na aider à à aider na à ko aider to que le diable, de chances, alors enfin ne Puisque qui ont et que faible je disais que le diable pour le moment a des possibilités mais ce mal, c'est que les gens ne sont elle est pas engagée. Ça a dit Macambo, ça dit qu'apparaître Kitoko, un pasteur qui paraît trop beau, qui parle très bien, qui fait des miracles. Je dis bien qu'il fait des miracles, puisque normalement miracle, c'est qu enfin, Dieu qui qui donc qui guérit. C'est Dieu qui qui sauve. Ce n'est pas un homme qui fait des miracles. Paul, Nicolas, Babici, Babici, n'est-ce pas paralytique Babici? Non, nous n'avons ni or ni ni diamant pour te donner. Ni argent pour te donner, je veux dire, ce que nous avons, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous te les nous nous donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Et puis, quand on va faire un miracle, c'est qu qu ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé Les apôtres, les disciples de Yeshua, ils rappelaient toujours à ces gens, non, non, non, c'est pas nous qui faisons ces miracles, qui faisons ces miracles. Et ça, mit sautaient et ça y est je suis. pourquoi parce que quand j'arrive au y a conflit y a gloire na Yeshua. ça veut pasteur de gloire. tout le monde monsieur a Jésus Christ ne là de Mais tant que ce sont des showmen. ce sont des divertisseurs. message pour mon que quoi simon dans acte dans chapitre donc 8 na na simon simon ça va un Il mois mona depuis le plus petit et ils étaient là envoûtés par ces messieurs messieurs envoûtement ils a et ont dit que non oh la famille il faut exemple est-ce que tu es dans ces choses-là? Est-ce que tu es toujours dans ces choses pareilles? famille est Donc, au il Est-ce que tu es toujours dans ces choses pareilles? famille Par exemple, Est-ce que tu es dans ces choses? Parce que l'action la de couloir, il n'y a ni gauche ni droite. C'est pourquoi lorsque je parlais, dans la mission émission, dans le chrétien, esclave, dans la quatrième émission, la version française, je pense même à la version lingue de Pézali, tout ça qui dernièrement, dans de de la politique Pézali, dans les avertis Pézali, il y a une personne qui accepte, n'est-ce pas, qui y a une personne qui dans esclave, oui, j'aime ça, tu restes comme ça. vous esclaves il y a drogue. aux esclaves esclave, il y a cigarette. aux esclaves esclave, il y a massanga. aux esclaves esclave, il y a sexe. Aux esclaves esclave, n'est-ce pas, il y a mongo. Et tu es conscient ou consciente. En vous, tu allez le que nous, nous, nous, nous, nous, nous, n'est-ce pas idéologie na yé, A pesio makanis na yé, apès yon mayele na yé, apès na yé. tout le monde, dans la politique au Congo, on a tout ce qui à côté. Mousous, hein? Autorité morale. Bizarre, hein? Un homme qui devient une autorité morale pour un Ça veut dire, moralité na yo et ça qu'il y moralité na ye. C'est-à-dire, il y a plus moral que il y a. immoral et pas Tout ce que tu diras, pas y et ça lui Il faut y aller. Pour C'est ça l'envoûtement. Une personne qui n'a pas, n'est-ce pas, euh, le courage de dire non devant les, les obstacles. Tu, tu n'es pas, tu, tu pas, comment dirais-je, euh, prête ou prête de dire non au péché. Tu n'es pas prêt ou prête de dire non à une à une amitié quelconque, au tu n'as pas le courage de camarade il même ma tu te décides pour dire il bah qui ken convaincre gâte bah boit, ça la ton oncle, ton père, ce n'est pas une personne à ça qu'on a abusé au nom de Sony, au nom na Kolo Bate, au nom de a Ils ont un envoûtement. Tant que tu te sur le faux pasteur, beaucoup de gens ne comprennent pas. Bandeko, Philosophe Moko, au nom les religions allient au pion, il y a peuple. C'est-à-dire, ils allent quoi, drogue, religion. Ils allent quoi, drogue. Mais c'est ton monnaie, bah, tu pensais que non, nganga mais ça le peuple disa, à ça le peuple, alléluia, à ça le peuple, amen, mais nganga voilà tu vas dans la case à Kitambo, la fini d'Abora. Il a sanctuaire dans l'église, dans la salle où il a sanctuaire, moto, alliance. Et les gens croient à ces choses comme ça. Dans y a un peu dans a il y a un il a un un nous sommes tellement tournés vers le mal que nous n'avons nous, nous, nous plus le, le, le temps de réfléchir. Nous, nous, nous, nous avons plutôt le temps de fléchir. Nous sommes plus, donc plus prêts, donc plus prêts ou prêts à de, fléchir devant l'obstacle, à fléchir devant l'autorité, à fléchir devant, n'est-ce pas, Batou, mais nous n'avons pas capable de réfléchir avant même de fléchir. En vous demandant, oh, nani, Simon, Azaka Nango, pour l'onguana, Katia batu il a fallu Évangile et C'est pourquoi Yeshua Azolo. basa que rassurer yo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quand tu abîmes sur le faux et tu abîmes pourquoi? Puisque tu as dit que soit que tu as eu est-ce facile à rendre Combien de barman toka a abusé? Oh moi si monko pasteur a abusé naie na bakambo oba ben délivrance. Oh mobile monko boie pasteur a abusé naie mabu mutoke gakani donc délivrance. Oh donc homme d'affaires mokoboy boie après ça qui me boule naie. dit toka ma kamana est belé pourquoi? Puisque les gens sont tellement envoûtés. magicien pharaon babimé si nyoka et ça qui m'a nyoka il a fallu maintenant que moïse nyoka naë est capable il a quoi engloutir banioka à pharaon pourquoi puisque la force de dieu doit être supérieure à la force du diable puisque le diable c'est une créature à sa créature certes à lui moi bah déjà miqué miqué à autre sorcellerie, magie, tout ça, bah Mais c'est lui qui est capable, n'est-ce pas, de séparer donc la mer rouge. Et ça, c'est mais tout, n'a il a eu a plutôt, les Égyptiens ont vu, ont vécu des choses terribles, terribles. donc le diplôme, terrible, terrible. c'était terrible. Je me demande, à part Niyokabatora, Musaki, la formule musulte. Et formule il il y a maire rouge. De <-tune> Et ce qui était aussi donc important pour la battre à, à l'époque, il fallait que le pharaon ait dit que le peuple israélien peuple israël pour accrocher au samabé de façon alors tant que moni, ma bon, que vous avez ce que vous avez dit, vous avez que que vous et c'est comme ça que Simon était le magicien. Maintenant, tu ne penses pas qu'on est un magicien. Tout le monde est un mot. Et puisque tu vois qu'en 2021, quand tu les avertis, « Attends, tu es un Il faut que tu es un petit petit petit petit. Tu es un C'est bien bon de dire que oui, « Faut pasteur te bon faire un salut, un salut, un salut. » Mais je suis un salut, ni ni. Il faut on te responsabiliser. Ce qui te responsabilise, tais-toi. Tu n'as pas le droit à dire seulement des choses pour d'autres, mais tu as aussi d'abord l'obligation y'a, faire des mais je ne suis pas sur que comique à la Mais ne peux pas le à la Réponds-toi, tu ne tu le Je ne tu ne peux pas le comique yo ne suis pas sur ce que tu as pas de le comique pas la ne suis pas sur le comique tu le tu as le temps de la l'émission jusqu'à la y aura quand tu as like. Est-ce que tu as suivi bien tu as dislike? Est-ce que tu as suivi l'émission jusqu'à la fin pour savoir de quoi il s'agit? Toi, Lukanini, toi, Oulanini, vous conseillez Collo. Qu'est-ce que chercher premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous les aurez. Yo, que non comme coco, mais non, vous habitez sur -so, comme coco. <rire> la Bible nous dit ici que Simon Azaki n'est pas capté tellement dans ma parole. Naïe. Alors, tant que Philippe si a eu un peu. l'évangile. Il a apporté, on la bonne nouvelle. Puisque l'évangile, c'est la bonne nouvelle, sans malade. Du royaume. Écoutez, il y a Et aussi, il y a Simon. de y a Monique Arbon. a Suivez le maître, c'est-à-dire le maître Yeshua. Le maître dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. D'où Philippe n'était pas seul. Pendant que Philippe prêchait, pendant que Philippe priait, pendant que Philippe faisait donc, donc, cette œuvre, il était accompagné avec le, donc, le Seigneur Yeshua à le Simon, Simon le magicien, magicien aussi à bon Mitema. Ako Philippe, Et donc les gars intéressant. na isa que... que. Simon, puisque il y avait l'absence de la parole. Yo landaka, faux serviteur ouana, charlatan parce que puisque en toi, il n'y a pas encore la parole. Bandeko. Et na na Congo, dans Kinshasa à l'époque, c'était les Aïeques d'abord. Donc, il y groupe de prières. un groupe de prières ici, comme église. pasteur est comme tout Le miracle est comme dans la TV, les dans les médias, il y a quatre coins, Et comme ça, on y tout le monde. Gaz, au sein de l'agrape, pasteur. Gaz, au sein de l'agrape, il pasteur. Mais pourtant, à l'époque, avec des groupes de prières, ils ont dit au un peste comme un peste comme venu. Bon, moi, c'est un mangembo mais malheureusement, ce n'est pas euh, une église de Dieu, c'est-à-dire qu'il va peut être bien, mais bon, bah écoute dévier bah côté kambou auki ba côté macambo il y a puissance pouvoir mais pourtant pouvoir il faut que tu aies un zambé sans que tu il y a un et comme il et comme il ou tu pas Simon le magicien à l'époque donc ce so qui aux autres là ne va pas chaher tant et ça puisse quoi absence évangile dans la cathédrale même quand je suis en train de parler là tu es en train d'être interpellé dans mon thème, à Frère Junior, en Belgique. Comme elle a gagné, puisque numéro ne va pas s'arrêter. Je veux dire, message na Frère Junior, sur tu as des missions, je veux dire, message numéro ne va pas message au frère Junior, en Belgique, comme elle Comme elle a je vais dire, même par mail, pour nous, tu vais dire, mail. Quand un message, e a un message. Opo na azo ni, Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque un croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, nous avons so, un message. Nous avons que pour Ceux qui nous Et puis, pa, ne pas quel bon mouille, mais bon il y a secou concept il y a comme c'est la lumière ça dit il faut plus prêcher des choses que les gens ne comprennent pas on n'a pas besoin de vos blabla on a besoin de l'évangile des cause là Oh un jour que ma coupe a débordé. Pourquoi? Puisque la grâce de Dieu est dans ma vie maintenant, est en train dans ma vie. Je comprends maintenant, mes, non, mes, mes yeux se sont ouverts maintenant. Je peux voir. Je peux voir. Le message que j'écoutais, j'entendais par-ci par-là. Maintenant, là, je comprends qu'il n'y a pas, il y a pas un prédicateur qui est le, le plus, le plus beau ou bien le plus, c'est pas, euh, charmant de tout prédicateur. Non, non, un prédicateur doit te prêcher la parole. C'est pas, c'est pas sa, sa face, c'est pas sa façon de parler, c'est n'est c'est pas son, son accent anglais, français, il n'habité. Ils allaient plus parler de Manakatinaie. Et paroles en effet, elles sont accompagner par le Saint-Esprit. De façon que, tant que Kayer gens captées par le Saint-Esprit. Puisque Yeshua a le but que mes paroles sont saint esprit et vie. Ça dit, de dire, je suis en train de me dire, je suis en train de me dire, je suis en train de me dire, je dans en dans ceux qui véritent, Ceux qui est ce qui lumières, ils sont on se à la pâmbane. à la On peut passer même la jours, Ils la pâmbane. Ils sont à la pâmbane. la pâmbane. à la pâmbane. Ils qui la la des fois tu pries tu fermes des yeux tes, tes yeux tes yeux tu dis euh, tu dis que non non non non, ça non, non, sous sous non, et ça commence à, à, à travailler que tu non, non, non, que tu risques même non, que malgré tu dis que tu es un enfant de Dieu aujourd'hui et ça non, non, non, non, et pourtant la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ il devient une nouvelle créature les choses les, les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles et même si je suis la qui m'a même si bila m'a même qui aluka a mais bio N'est-ce pas Moïse était né d'une femme juive mais a kol na ya pharaon pourquoi? Parce Il Pourquoi Puisqu'il avait compris son identité. Il était maintenant rempli, n'est-ce pas, de la sagesse de, la, de, la sagesse de Dieu. Il y a un qui, n'est-ce pas, capable de non. Il y a une soeur, elle m'appelle pour me dire qu'il y a un pasteur qui a essayé d'abuser sur, sur elle en France. Et moi, je pose la question. De qui s'agit-il? Et ça Oh non, on a na pour C'est ça l'envoûtement. L'envoûtement. Malgré mosa l'anzambi qui a abusé sur lui, mais benga Vous comprenez par ce que je veux dire? pourquoi, puisqu'il y a l'absence de l'Évangile, si tu connais réellement, si, si réellement le Fils, le Fils t'a franchi. Tu seras réellement libre. Crois-moi mon frère, crois-moi ma soeur. Tout ce que tu es en train d'endurer, ça pousse que le, le fils n'était pas encore réellement affranchi. Il y a seulement une seule possibilité. Tourne tes yeux. Donne le dos au monde et tourne les yeux vers le Seigneur. Dans la gagne Zambé. que nous avons besoin de nous. yo na de na de te na te de Nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de nous. Nous lui, maintenant, va se souvenir de toi. Et avant, le va chercher d'abord le royaume. Oh, le, le, le royaume est assis sur lui. C'est lui qui est le royaume. C'est lui qui a le royaume. C'est lui qui peut donner la vie éternelle. Il que chercher d'abord le royaume des cieux et, et la, la, la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il va que que ce qui est au tiki, au mi au tali et koulousou, au tali Lobikonayo, konayo, au tali salut, au tali au monde qui, qui changer. Ndeko, Moi, na, na oyo, a yoga conseil. Et puis, a salé Souvent, comme a conflit, na katia moutou na ye. il veut faire le mal. Et le conseil revient. Et il agit au milieu. Et ça donne des mélanges bizarres. Oyu, a a de mélange bizarre. Moi, na oyo, a conseil te. Ça peut arriver qu'à la je conscience Ça peut arriver. Mais moi, je Simena, un conseil. Père, conseil. Maman a une que non, pour la classe, ce qui la là, le Papa ce qui avant Olia, j'ai révisé. Ça a eu Donc, on a que ta construction morale, mentale, euh, intellectuelle, est avancée par rapport à la il y a une génération C'est pourquoi tu verras que, même pas en Zambé, il y a des gens qui, je ne comprennent pas. Pourquoi Puisqu'ils ne se sont pas adonnés. Je me Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre son cœur. J'entrerai, j'habiterai avec lui. Je mangerai avec lui, je souperai avec lui. Ça dit, à dire à ça qu'on qu'on réponse, à ce qu'on comment possibilité côté, Je vais changer ta vie. Et comme lui ne ment pas. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Mais si vous avez dit, vous avez un temps. Vous avez un peu de Vous avez Vous avez Vous avez si tu crois selon Dimeli Yeshua as-tu possession et bon moinao il dit qu'on ma comme nuance à ma baie qui comme il réellement est que l'am yasika c'est-à-dire a comme autant ça c'est pourquoi l'apôtre Paul dira que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde tout sur grapon le long donc continuer prochainement mercredi 20h dans la émission, je avertis. Dans je avertis. Je vous avertis. Je vous vous Je vous il vous a Je vous